Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme promis, on va parler de la nouvelle mage 1066 avec une petite vidéo de Lilith qui nous dévoile tout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 Vous avez besoin sont sur le discord les amis donc on est en pleine maintenance notamment si sauf si kevin l'a décalé ça arrive souvent mais normalement cette vidéo sort pile poil au moment de la maintenance donc une fois que vous l'avez fini si vous ennuyez vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos que vous aurez pu rater on commence donc avec la vidéo que lilith a sorti pour la mage 1.066. ils en ont sorti plein dans, toutes, dans plusieurs langues d'ailleurs en français mais seule la globale donne autant de détails et d'ailleurs j'ai été chercher aussi des screens dans la version française car il y avait un screen qui n'existait pas dans cette version là, tout de suite on s'arrête hein. Johnny, Ashia, Agouz alors déjà Agouz pour ceux qui ne la connaissent pas vous pouvez la retrouver c'est la seule des trois je crois qui est sur le discord officiel de Rock, Johnny il est en PLS, regardez le mec il a l'air en dépression quand même le pauvre Johnny il a l'air un petit peu bien gêné d'être là et Ashia, notre Kevin, Kevina est de retour. En revanche, on a perdu Brian, on a perdu Léo. Il n'est plus là sur cette vidéo, mais on a de nouveau en échange. Donc, Aguz, c'est bien elle que vous pouvez retrouver sur le Discord officiel de Rock. Elle est très sympa. N'hésitez pas à aller discuter avec elle. Elle est très réactive. Euh, qui plus est, c'est elle, Aguz. Euh, ultra sympa encore une fois. Donc, il nous présente, elle nous présente, regardez les nouveaux items qui vont être dédiés. Aux unités de siège, au nouveau commandant à distance, donc un set, euh, le set du loup. Euh, je sais plus ce que c'est le nom exact, le walling wolf gauntlet. Le set du loup, je ne sais pas ce que c'est, walling d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire la traduction en commentaire. C'est un set qui a plusieurs spécificités. Au-delà d'avoir un skin très bien, alors vous fiez pas aux stats, hein, ce n'est pas du plus 1%, évidemment, mais vous le voyez, hein, il donne une augmentation de l'attaque par exemple. Les gants, 1%, bon, c'est encore une fois, c'est pas 1%. Euh, 1 pour les unités de siège, mais aussi pour l'infanterie et toutes les pièces donnent des stats en plus, pas que pour les unités de siège. Donc à voir si le 7 peut être intéressant ou pas en seconde main, mais un 7 légendaire, ça ferait mal de le crafter pour une autre type d'unité, mais peut-être qu'avec on va pouvoir faire du lourd avec héraclus notamment à distance. Peut-être on va pouvoir faire du lourd, enfin plutôt Margaret et pas Heraclus, puisque Heraclus euh, il est leadership. Si je dis pas de bêtises, c'est Margaret euh, qui est à distance. Bref, on va bien voir donc justement en parlant des nouveaux commandants hein, babour ben voilà babour est à distance engineering euh, on voit son arbre en revanche vous allez le voir les skills que je vous présentais hier ne sont pas plus détaillés dans cette vidéo de lilith alors on a quand même larm euh, engineering, versatility et attaque, ce qu'on n'avait pas. En revanche, vous allez voir, quand il va passer son curseur sur le premier skill, on a écrit 1%. Pareil, les stats ne sont pas détaillées. Ce qui veut dire que sur le serveur de test, et il y a un petit message blanc en haut qui nous indique qu'en fait, quand la mage va être sortie, les euh, skills changeront, les pourcentages euh, vont changer. C'est ce que ça laisse sous-entendre. Donc Lilith, jusqu'au dernier moment, garde secret le vrai pourcentage d'attaque. Alors, je ne sais pas pourquoi... Euh, ils font ça, donc comme je vous l'ai dit, normalement il devrait être disponible le 27 février ces commandants, peut-être avant, peut-être dès le patch, ce serait étonnant, mais voyez, hein, il laisse 1%, il nous montre une petite animation euh, des commandants, c'est toujours sympa, et là, on passe à Margaret, et c'est super intéressant Margaret, puisque au-delà du fait que pareil, hein, les skills sont euh, masqués, il y a écrit 1% seulement, on ne sait pas vraiment quelles vont être les capacités, regardez je vous avais dit, c'était étrange de sortir trois commandants en même temps. Et forcément, l'un des commandants sera accessible soit via un bundle, soit un, via un event. Eh bien, il s'agit de Margaret. Margaret, elle ne sera ni dans la roue de la chance, ni en MGE. D'ailleurs, le premier commandant, Babour, ils le disent dans la vidéo, il sera disponible dans la roue de la chance. Donc, Heraclius sera disponible en MGE. J'aurais préféré l'inverse personnellement. Bref, au niveau donc de Margaret, on l'aura durant cet event et il n'y a que deux solutions, soit vous ne payez pas et vous devrez attendre d'arriver à la fin, tout à la fin de l'event, vous allez voir, elle va le voir, elle va défiler, tout à la fin de l'event, on obtiendra 10 cultures, donc vous pourrez débloquer Margaret et il y en a 10, je crois, autres, donc, ou non, il n'y en a que 10 d'ailleurs, donc 10 cultures à la fin de, de toutes les étapes et vous pourrez débloquer Margaret ou... Vous achetez la seconde file, alors ça va très probablement être 9,99€ sur PC et Android et 11,99€ sur euh, iDevice, donc sur iPad, sur Mac en version euh, client lourd ou sur iPhone, vous payerez 12 balles, hein, 2 euros de plus, vous le savez, c'est le tarif imposé par Apple et donc vous l'aurez beaucoup plus rapidement puisqu'on a des sculptures tout le long, comme vous allez le voir, sur cette seconde file. Ce qui est à noter c'est que tout de même, même, on peut la voir gratuitement. Est-ce qu'on va pouvoir la monter avec des sculptures génériques Oui, forcément, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de la voir. Nous, ils nous disent dans la vidéo comment on réussit à monter les niveaux, c'est très simple, c'est en farmant les barbares, en farmant les points de spot de farming au niveau de la carte générale mais également en farmant les ressources en récupérant les ressources dans sa vie donc un event qui a l'air vraiment facile c'est un commandant cadeau ça fait plaisir d'avoir un petit commandant cadeau est ce qu'elle va être au niveau c'est pour ça peut-être qu'elle était très légère hein, parce que je vous l'avais dit dans l'analyse des skills hier j'ai trouvé un petit peu légère mais c'est peut-être à cause de ça justement parce qu'ils vont la donner quasiment gratuitement à tous ceux qui iront jusqu'au dernier niveau. C'est ce que vous allez voir. Regardez là, voilà. Pour la voir, on l'a au dernier niveau. On a 10 sculptures dans la version gratuite également. Il y a d'autres nouveautés, hein, qu'ils vont nous annoncer, qu'ils vont nous détailler. Ils nous parlent du dernier commandant, hein. Heraclius. En plus, l'animation, elle est éclatée un petit peu. Euh, à Agus, tu pourras le dire, hein. elle est un petit peu éclatée. Euh, on voit les skills pareil. Ils sont masqués. On n'a pas les vrais pourcentages sur ce commandant. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est vraiment, à mon avis, pour garder un petit effet de surprise. On voit l'animation. Bon, elle n'est pas oufissime. Il y a des commandants, par exemple, YSS, hein, le bateau avec la vague, c'est bien mieux. Et là, on va arriver à une autre partie qui est extrêmement intéressante le nouveau système de KVK et ces nouvelles pièces hein, les euh, d'artefacts qui vont être utilisés et qui vont avoir une une possibilité de d'un attirail de ouf franchement c'est un truc de ouf là qu'ils ont rajouté déjà mais on va y revenir après d'abord la map regardez cette nouvelle map alors je ne sais pas pour vous encore une fois, dites-moi en commentaire, mais moi, quand j'ai vu cette map, la première question que je me suis posée, je me suis dit, cette map, elle a l'air quand même ultra intéressante. Déjà, je me suis dit, tiens, ceux qui vont être en camp marron et en camp vert, j'ai l'impression qu'ils ont moins de terrain et euh, j'ai mesuré euh, vraiment... Finement et en fait il s'avère que les deux surfaces qui sont sur la droite et la gauche, regardez, ne sont pas très épaisses. Ce qui fait que la taille du terrain est parfaitement équivalente hein, à gauche, à droite, pour toutes les euh, pour tous les camps. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on va se retrouver sur un KvK en 3 versus 3 sur cette map là Comme on l'a sur le nouveau KVK du roi du Nil hein, On peut avoir du 3 versus 3 ou comme on l'a euh, par exemple euh, sur euh, Light and Darkness où, où on est en 4 versus 4 Où est-ce qu'on va pouvoir avoir plusieurs royaumes par, par camp Vu la difficulté que Lilith a à faire du matchmaking Je suis quasi sûr de la réponse Mais votre avis m'intéresse hein. Vous voyez cette, cette euh, map elle est en français Parce que je l'ai récupérée sur la vidéo française Il ne la montre pas en gros plan comme ça sur euh, la vidéo globale donc c'est pour ça que j'ai été la récupérer mais donc à mon avis vu la difficulté qu'a Lilith à faire du matchmaking c'est quasi sûr que euh, cette, euh, cette carte sera accessible à plein de royaumes en même temps et qu'on pourra être plusieurs par camp combien je ne sais pas parce que les camps de départ sont pas énormissimes non plus mais c'est sûr qu'on pourrait être plusieurs n'hésitez pas à mettre hein, votre avis en commentaire là-dessus mais moi j'ai ma petite idée je suis quasi sûr on va vite être fixé hein, des mage à mon avis ils vont lancer le nouveau KVK sur cette, euh, cette nouvelle mage hein, 0.66, viser le sommet. On ira revoir après hein, la mage. Continuons donc au niveau de cette map qui ne nous est pas présentée dans la version globale hein, aussi grand. On va surtout s'attarder sur les nouveaux artefacts. Donc Warrior Unbound, il nous explique les nouveaux artefacts. Alors là, on va avoir quelque chose de très intéressant. Il y a deux choses qui sont ultra intéressante dans ce nouveau KvK. Et cette nouvelle, déjà la map, moi je la trouve très sympa d'être sur trois camps, c'est beaucoup plus fun que 4 et moins relou que 8, forcément. Ce qui va être très, parce qu'on va pouvoir souvent avoir du nord contre le sud. Ce qui a noté sur ce KvK déjà au niveau des artefacts, donc on va avoir un nouvel, un nouvel item qui va nous permettre de faire un truc de ouf, une dinguerie. Ce nouvel item, et je vous ai récupéré le skin en grand qui vient justement de la vidéo française aussi. Ce nouvel artefact, regardez, il donne 3% et demi d'attaque. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel commandant. Il donne 3% et demi d'attaque soit en infanterie, soit en archerie, soit en cavalerie. Donc jusque là, 3% et demi, bon, c'est éclaté, on s'en fout. Mais là où c'est ultra intéressant c'est quand vous l'équipez sur un commandant par exemple on va prendre je vais prendre xianyu Nevsky. prenons Nevsky qui est un commandant cavalerie et eh bien si j'équipe un artefact par exemple l'artefact du euh, de la bannière de lancier c'est déjà de la cavalerie on va prendre le deuxième la broche du qui et de l'infanterie et eh bien si j'équipe la broche du berserker sur Nevsky, et eh bien tous ses skills qui sont dédiés à de la cavalerie deviendront des skills dédiés à l'infanterie. Et donc, je pourrais mettre Nevsky en binôme avec Scipio par exemple, et aller sur l'open field et me fight avec Nevsky. Attention, attention, ça ne s'applique qu'aux commandants secondaires au commandant premier, donc notez bien ça. L'artefact ne fonctionnera que sur le commandant secondaire, donc c'est les skills du commandant secondaire qui qui deviennent adaptés à, au type de la broche de l'artefact. Sur le commandant premier, ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera que sur le nouveau système de KVK. Ils disent trois choses ça fonctionnera que sur le nouveau système de KVK et en sunset canyon et en canyon perdu. Donc ça fonctionnera pas en, oui en sunset canyon. Donc ça fonctionnera dans le canyon du KVK. Le, sun, le canyon euh, normal et quand vous êtes en KvK bien évidemment et du sur le nouveau KvK ne pensez pas qu'en sortant du KvK vous pourrez continuer de faire ça c'est quand même énormissime de pouvoir transformer les skills ça fait qu'on va avoir plein plein plein de nouvelles combinaisons possibles et on va vraiment avoir des duos qui vont faire très très mal franchement les duos avec Nevsky, avec Johan qu'on va pouvoir ressortir, avec Xianyu, avec même Pacal qu'on va pouvoir faire revenir. Franchement, il y a des, des Boadice. Imaginez un Boadice Nevsky, ça va, ou l'inverse, un hein, Nevsky Boadice, ça va vraiment faire très très mal. Encore une fois, ce skin, il n'est pas dans la vidéo globale, il est que dans la vie. Ce skin, ce screen, il est dans la vidéo française, c'est euh, d'ailleurs là que je l'ai pris. Continuons la vidéo et autre truc de ouf sur cette vidéo qui nous a annoncé, c'est c'est la nouvelle limitation qui est annoncée pour les skills pour les forteresses les forteresses ne pourront plus être construites n'importe où les forteresses ne pourront être construites que sur les zones qui sont proches des portes avant comme vous le voyez sur le kvk du 1365 par exemple avec le 1093 je vous le rappelle hein, le 1093 c'est un peu leur marque de fabrique c'est eux qui ont inventé le, euh, le rise of Forteresse, ce mur de forteresse. et bien à présent sur ce nouveau kvk vous ne ne pourrait plus faire ça, les forteresses ne pourront être construites que sur les zones dédiées donc proches des points de contrôle uniquement et euh, proches des euh, des bâtiments, c'est tout c'est les seuls endroits où on pourra les construire on ne pourra pas les lieux sains exactement c'est ça, les lieux sains et les points de contrôle, on ne pourra plus en mettre ailleurs donc Lilith nous a écouté on ne pourra plus faire de l'anti-jeu comme le fait actuellement le 1960, certains vont dire c'est de la stratégie, non c'est de l'anti-jeu ça ne sera plus possible de faire ça normalement, sauf fin jusqu'à qu'une nouvelle technique soit trouvée et en Enfin, ils nous ont écoutés. On ne pourra plus avoir de Rise of Fortress. Je pense que tout le monde va se précipiter sur ce nouveau système de KVK. Continuons donc la suite parce que ce n'est pas les seules informations. On va également avoir le tour. Alors là, ils nous annoncent hein, les events qu'on a déjà. Hein, le... La roue d'Esmeralda qui est totalement éclatée, qui ne sert à rien. Où on n'a pas de chance. Ils nous annoncent les nouveaux events d'Alliance. Et là, encore une fois, c'est du lourd. C'est le nouvel event hein, qui va nous permettre d'être dans des ligues classées cinq ligues je vous le rappelle on est sur cinq ligues classées les cinq premiers sur les ligues les plus basses montent les trois plus mauvais les cinq plus bas pardon descendent également on le voit hein on s'inscrit c'est un peu comme euh, un tombeau d'osiris on s'inscrit on a alors il nous donne le détail après on a des règles très simples il y a 30 quêtes qui sont faisables euh, par euh, par alliance sur ces 30 quêtes là chaque joueur peut en faire on peut inscrire jusqu'à 100 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, entre 30 et 100 joueurs maximum. Chaque joueur ne peut être inscrit que dans une seule alliance mobilisation par alliance. Forcément, on ne peut pas s'inscrire dans deux alliances en switchant, c'est pas possible. Et vous n'avez qu'un euh, try possible, si je ne dis pas de bêtises. Votre nombre d'essais est limité, pas peut-être un, vous avez 10 essais de quête. Donc il y a les 30 quêtes, vous pouvez en faire 10. Si vous ratez votre essai, votre essai est perdu. Hein. C'est faible qu'il vous reste que 9 essais. Donc du coup pour avoir le score le plus haut possible, il faut faire les quêtes qui rapportent le plus de points et que et inscrire 100 membres donc la totalité et que les 100 membres réussissent leur essai. C'est très simple, c'est mathématique, on verra dans les faits comment ça se passe, mais sur le papier, ça a l'air propre, ça a l'air pas mal du tout, du moins moi ça me donne envie d'y participer. Comment ça va être géré par les alliances Parce que 100 membres c'est faible, toutes les grosses alliances ont bien plus de 100 membres 150, 160, 170 et ont beaucoup d'autres alliances, est-ce que tout le monde va pouvoir y participer dans des alliances de sub Ça va être un petit peu relou de devoir quitter son alliance main pour aller dans une sub, mais regardez quand on regarde les alors évidemment, ça c'est les récompenses de la plus haute euh, ligue, je pense. Franchement, quand on voit les rewards, elles font clairement plaisir. Regardez tout ce qu'on peut gagner. Moi, clairement, je les veux bien, hein, les rewards. Elles font plaisir de ouf. Ça vaut le coup de se bouger d'alliance pour être sûr d'être inscrit. Mais à mon avis, ça va créer sur des serveurs qui sont moins disciplinés euh, que les plus gros serveurs. Ça va créer des petites tensions entre ceux qui sont écartés de ça, comme pour le tombeau d'Osiris, et ceux qui en profitent exactement comme plusieurs systèmes de euh, qu'on a vu mis en place récemment. Voilà, pour cet event, hein, on le voit, il nous montre d'autres choses au niveau de, euh, des rewards. On le voit, évidemment, il hein, n'y a que sur le plus haut niveau de rewards hein, qu'on a vraiment des trucs intéressants. Sinon, euh, sur les plus bas niveaux, c'est clairement éclaté. Tout dépendra aussi de votre classement. Ils ne nous disent rien d'autre sur cette vidéo. Ils nous disent déjà pas mal de choses. Hein. Euh, franchement, c'est une, une bonne vidéo. Il, euh, une nous font là leur petite fin et comme d'hab ils en remontent le bêtisier vous pouvez aller voir cette vidéo hein, elle est disponible sur le facebook officiel c'est sur la chaîne officielle de rock du groupe la globale hein, la chaîne globale et non pas euh, la chaîne locale une vidéo sur la chaîne locale youtube mais évidemment elle est bien moins fournie si on revient in game et qu'on regarde la mise à jour elle aura bien lieu demain à 6 heures ils indiquent pas s'ils si ont dit maintenant le temps sur le nouveau mail qui est tombé ils disent que ça va durer 3 heures donc de de 7 heures heure française à 10 heures sauf retard nouvelle évote mobilisation d'alliance on l'a vu il le montre dans la vidéo optimisation du système de formation ça ils en parlent pas dans la vidéo ajout des aubaines ça je vous en ai déjà parlé hein. on va avoir plus de chances ce qu'ils appellent Lucky avec un L majuscule c'est l'ajout des Aubaines chaque fois qu'on va avoir une aubaine on aura plus de chance d'avoir un meilleur tirage les les attirails optimisation diverses et variées nouvel événement de pionner bientôt les guerriers Libre hein, comme ce nouveau système de KVK avec les nouveaux artefacts. Dans cette histoire, vous pourrez récupérer l'un des nombreux nouveaux équipements légendaires appelés artefacts. Nombreux, il y en a que 3. Hein. Enfin, en tout cas, ils en montrent que 3. Lorsqu'un commandant secondaire est équipé d'un artefact, toutes ses compétences qui affectent un seul type d'unité affecteront à la place un type d'unité différent selon l'artefact. Et le voyez, il dit bien, hein, lorsqu'un commandant secondaire, il hein, n'y a aucun doute par rapport à sa restriction de construction dans cette nouvelle histoire, dans le royaume perdu, les fortes restes d'alliance ne peuvent être construites qu'à côté des lieux saints ou des points de contrôle il n'est pas nécessaire de capturer ceci nouvelle carte nouvelle carte de royaume est ajoutée gouverneur de six camps connaîtront des frissons de développement ils disent bien six camps et pas si royaumes donc on est bien à mon avis là-dessus nouveau développement et des conflits du spitron à domination ajouteront de nouveaux chapitres triomphants au livre d'histoire je me demande quand même pourquoi ils ajoutent des nouvelles histoires alors qu'il y en a toujours le marche des âges qui ne fonctionne toujours pas pourquoi ajouter alors que certaines sont euh, mortes et sont toujours très très buggées. Bref, un bon patch, impatient que les serveurs remontent, comme ça on pourra tester ça tous ensemble et je pourrais vous en faire un retour. N'hésitez pas en commentaire hein, à me donner les infos dès que les serveurs remontent si vous constatez des nouveautés ou si vous constatez des belles petites carottes. Avant de se quitter les amis je vais vous montrer une petite carotte qu'on peut déjà voir, vous allez dans plus d'infos vous cliquez sur point de meurtre et vous allez sur le point d'interrogation là et regardez ce qu'on peut apprendre, alors faut pas que j'appuie Regardez ce qu'on peut apprendre, les attaques à longue portée ne blessent que légèrement les unités. Quand vous tuez blessé gravement une unité d'une troupe ennemie, donc en utilisant une troupe de mêlée, pendant que vous l'attaquez aussi avec une troupe à distance, vous recevrez des points de longue portée. Les points de longue portée sont calculés séparément des points normaux. Plus vous infligez de dégâts à distance et plus il y a d'unités ennemies tuées gravement blessées, plus vous gagnerez des points de longue portée. Ce qui veut dire... Que euh, vous risquez de peut-être de perdre des points de mêlée, de kill point de points de meurtre de mêlée, au profit des points de longue portée. Donc ça pourrait fausser euh, défavorablement votre nombre de points de meurtre, puisque je vous le rappelle, hein, les points de longue portée sont calculés.